l'optimiste Moi, je pense que je suis, voilà, je, suis, je me retrouve là-dedans, je suis optimiste. Et euh, aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié le fait d'incarner, d'incarner euh, la positive attitude et de, de créer, de, de consolider dans ce que vous avez dit. Hein. Après, ce n'est pas tout à fait les mêmes termes, mais voilà, d'essayer d'incarner de, euh, euh, l'optimiste et euh, d'avancer avec ça. voilà